écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien ce vidéo, vous allez avoir une curve absolument incroyable, vous allez avoir un personnage absolument magnifique, la curve préférée des enfants, c'est évidemment la Toki Curve Toki Curve qui est tout simplement la curve de Toki, qui est également la curve d'Omu sauf qu'avec Toki on fait de la grande magie, vous allez voir évidemment un tour 4 d'exception, vous allez voir de la théorie, vous allez voir du gameplay en top 25 euh, Europe sur Battleground, voilà une game qui va vous faire progresser une game qui est impressionnante parce que le tour 4, il est al dente. Et euh, voilà, une, une game qui va, euh, bah, qui va vous ravir. Tout simplement, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un délicieux visionnage. Tika ou Toki. Toki à la 6 d'armure. Peut-être plus facile de réaliser la quête avec. Je vais partir sur Toki ici. Galewix, j'avoue que sans euh, les LM... Même sans les Uran dans l'absolu au début, enfin vous voyez tous ces petits trucs qui peuvent être les petits tokens du début en fait qui sont quand même vraiment importants avec le personnage pour se mettre dans une bonne dynamique. Bon lui il va pas nous mettre de dégâts vu qu'il est à 22. En général avec Toki on va plutôt partir sur la Toki Curve. La Toki Curve c'est un peu comme la Omu Curve sauf qu'au lieu d'acheter on va pouvoir... En gros, on va up T2 euh, T3, on va faire double achat Et en fait, sur le tour des 6 golds Au lieu de faire genre achat, achat et ensuite de se caler sur un 4 plus 3 en montant on va Alors, on aurait pu être cool et garder les, les chats, mais pas trop l'intérêt d'être cool D'autant plus avec la Liche qui est quand même un perso très très fort On peut essayer de lui mettre plein de dégâts dès le début, ça peut être pas mal Après en fonction des textures, bon c'est rare mais ça peut arriver. Bah typiquement ça se faisait avec les buddies. Parce qu'avec les buddies on, on était obligé de faire une Chinese curve, enfin pas obligé mais en tout cas on devait rester euh, taverne 1. Et dans ce cas-là parfois on faisait pouvoir et on achetait un 2. Alors ça peut exister mais il faut vraiment. Ouais je, je sais pas si dans la méta ça a du sens. Je sais pas si dans la méta ça a du sens de faire ça. Je réfléchi mais je crois pas. Vous vous non je pense pas. Ah. Régolo ça. Oh. <rire> C'est pas mal en soi. C'est pas mal mais derrière il est embêté pour sa curve. à remarque il va juste faire un roll, un achat et il va garder le client en 4-6. Ok. Alors, Toki, on n'est pas obligé de sur-tempo avec Genre, euh, on peut accepter de prendre des pièces et d'avoir les pièces pour plus tard parce que plus tard ça peut être sympa de faire un play où on va, on va faire un up parfois agressif et on va pouvoir caler le pouvoir et si par exemple on a ce genre de choses, on pourra acheter quelque chose haut. Alors c'est un peu RNG de jouer comme ça mais en même temps c'est le perso, hein. il aime naturellement de la RNG. Je vais quand même le jouer. Ah, je aurais pu garder en main le 3-3. Mais là, je me dis si j'enlève. Si je m'enlève même un tout petit peu de dégâts, c'est déjà ça. Ouais, je me suis enlevé beaucoup de dégâts donc c'est cool. Euh.. Ah, toquer la, la reine je crois que c'est entre 6 et 9, non Ou entre 6 et 8 Parfois elle a 8 d'armure, ça doit être entre 6 et 8 ou 5 et 8. Ok. Alors il y a toujours un spot où on fait deux achats. Enfin, on peut faire deux achats, mais dans ce cas-là on va pas le faire. Mais bon, si vraiment on a acheté des trucs bons avant et qu'on a deux bons trucs, c'est pas obligé non plus de faire tout le temps la toki curve. Alter Ego, c'est quand il y a Mecha. Livre de Cuisson, c'est très fort, mais c'est pareil. Quand il y a Mecha, c'est bien avec les déflectos, les menaces répliquantes. Avec tout ce qui est magnétisme, c'est une quête excellente. Là, ici, on va plutôt partir sur le spectre, je pense. Là, ici, le Livre de Cuisson est la meilleure quête, mais le fait qu'il n'y ait pas les élèves crépitants, le fait qu'il n'y ait pas les Nagas boubou divin. le fait qu'il n'y ait pas les élèves boubou divin. Il n'y a pas grand-chose en boubou, quoi. Faut jouer des démons ou des bêtes. Euh, on va pas acheter la bête juste pour la quête. Je pense qu'on va faire 5 plus 1. Oh waouh. Écoutez, on va, on va le faire maintenant. écoutez on <rire> euh, ok on va le faire maintenant bon j'ai pas envie de geler en fait j'ai envie d'avoir une, une, une nouvelle proposition wow, c'est strong un t 4 hein. après il y a murloc dans le lobby ça peut poser problème c'est à dire le fait d'avoir énormément de statistiques ça peut être contré même avec bon, on peut avoir de la résilience hein, avec Nadina mais ça peut quand même être contré par les, les poisons c'est de vite se remettre en selle Donc là avant de up On va essayer de compoter un peu hein. C'est pas parce qu'on a deux bonnes cartes Qu'on a naturellement de la tempo On va prendre ça Ce qui est bien Ça rajoute une stat ici Et ça permet de tempo aussi hein. Il faut pas faire que des achats de construction Ça c'est important aussi euh, Peut-être qu'il y a des joueurs Qui jouent justement euh, euh, Comment dire qui joue trop RNG le jeu. En fait, on peut rajouter de la RNG au jeu. Par exemple, en se disant, bah non. Là, maintenant, je veux Tarek Goza. Je veux... Euh, je veux des dragons 2, un boubou divin. Je veux des choses qui soient meilleures que... Meilleures que ça. En fait, ça rajouterait de la RNG. Donc, on va se contenter de cela. Et on va cliquer ici. Euh, ok. Donc là c'est bête ou démon, donc on va acheter le démon. Ce pas le plus fort, mais il donnera tout. On va pas le jouer. Bon Parce que l'idée c'est en tous les cas c'est de racheter d'autres démons. Et puis lui il avait un, ah, lui il l'a gardé en main. Après... Ah non mais attends c'est trop bizarre. Ça. Attends peut-être qu'il active sa main courante non Ah ouais. Ah ouais non il fallait qu'il perde. Ah ouais t'as bien perdu là. <rire> t'as pris ton os grand. Ouais, il, a, il a pas voulu prendre de risques, mais... Okay. Vous vous débrouillez bien. Donc là, par exemple, dans ces tours-là, parfois, quand on a un peu de pièces... Bon, là, on a vendu beaucoup de choses, vous voyez, pour faire le play. Mais quand on a beaucoup de pièces, on peut faire 6 plus 1. Là, je vais rester dans cette taverne, hein, un petit peu. Bon, on va acheter le démon. Parce que la quête fonctionne assez bien avec les dragons pour le coup. Bon IRL ça marche bien avec ça. Mais là l'idée c'est quand même plutôt d'avoir euh, soit une bête, soit un démon. Ça. Ça. En vrai, ça marche bien. En plus. Accessoirement. Alors, c'est accessoire. Hein. Parce que, encore une fois, il y a murloc dans le lobby. Sinon, c'est pas accessoire. Sinon, c'est une vraie combinaison qui est intéressante. Mais là, c'est pas une vraie combinaison qui est, intér qui est intéressante. Parce que, bah, dans tous les cas, monter des tonnes de points de vie, c'est pas ça qui va nous faire gagner. À, à moins. Ouais, non, parce qu'en plus, il y a pirate. Donc, euh, soit il va y avoir des pirates combo, soit il va y avoir des Murloc poison. Et je pense que vous... Merci Bato-sensei pour le Prime. Merci beaucoup. Merci Freddy Monson. Merci également. Merci infiniment, c'est gentil. Ok. Bon, il nous manque un. Donc, il faut qu'on l'ait. Hein, ça, c'est sûr. Oh, nice. Bon. C'est pas mal, ça. Va nous faire gagner les combats du début. Après... La... Je me demande s'il faut pas partir sur pirate dans cette game. Vous vous wow. Euh, ok. J'ai un play. Où ça bah, c'est un peu pareil en vrai. 4 bêtes ou démons. Et up, là. Et je vais devoir vendre des choses. Je pense que je vends les deux embrouillements ou alors je vends ça et ça. Ouais, mais c'est dommage. Non, on va vendre les deux petits loups. Après, on pourrait genre vendre ça pour faire le pouvoir mais là on a déjà de la construction à ah, quoique il y aurait l'ardeur mais aurait... c'est qu'une carte il y a Tony aussi c'est pas évident parce que là on, on a une compo qui est forte on a une compo qui est tempo je pense qu'on a une bonne compo si on a parce qu'on est que tour 7 hein. Si on continue à la, Pardon, à la construire, on peut vraiment accrocher un top 3 peut-être. Mais j'ai vraiment peur en, dans les, dans les demi-finales et les finales de me prendre des, des Murlocs et des or des Doré. Okay. L'avantage c'est qu'on va mettre beaucoup de dégâts en early. Enfin beaucoup, en tout cas lui on va lui mettre des dégâts en early. Donc ça peut un peu le bloquer dans, son, dans ses up. C'est notre meilleure façon en fait d'extraire de la, de la puissance de notre compo C'est de mettre beaucoup de dégâts aux adversaires Pour les bloquer, en fait de, de créer une dynamique early game quoi et Dans une dynamique euh, late game euh, ça c'est pas incroyable, en tout cas pas dans ce setup euh, avec on va dire les deux meilleurs races que sont Pirate et Murloc bon sur votre Ok cool On va up et pouvoir je pense. On va... Là on a déjà de la belle construction, on va quand même essayer d'aller chercher Taverne 6. Allez. Théotard. Théotard. Théotard, c'est une excellente carte. Très très très très très sous-cotée pour le coup. J'étais étonné d'ailleurs la dernière fois il y a un viewer qui a demandé si c'était si Théotard serait jouable il le boostait 5 serviteurs au lieu de 3. Ça m'a un peu choqué j'avoue. <rire> Parce que déjà à 3 moi je trouve ça très très fort. 2 en vrai 2 ce serait cool. 2 serviteurs, ça suffirait déjà. Voilà euh... bon, en tout cas ça va pas avec notre compo, encore une fois, j'ai pas trop envie de jouer avec ça. Après, il n'y aura peut-être pas tant de... Ah, il y aura toujours des Murlocs. Je le laisse. Hein. Adios. Hein. Adios. On est pas mal là. Ils ne peuvent pas partir Ils ne peuvent pas partir Sur Murloc ou Poison Tu les tué avant Bah pas lui Pas lui heureusement Que c'est capé là Ah lui il fait une sacrée partie Bon l'avantage c'est que lui Il a des Elisa Et il a pas Il a pas le Tony Ou l'ardeur Dami démarre il a un, vraiment un board incroyable t'es mort au bon moment toi <rire> terre peut-être C'est pas mal contre lui en vrai. Ça, ça peut être juste tecker contre lui pour gagner un tour de plus. On a quand même qu'une seule créa, aussi forte soit-elle. Après, est-ce qu'on veut un Atramedes avec Uther Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça ait du sens. Vu qu'il n'y a pas de bouclier divin dans, cette, euh, dans ce lobby. Ça, ça peut être pas mal. Héroï, un peu tôt. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Fran. c'est un peu chelou, mais. Un bon combat. On va faire ça, je crois. Je crois que je vais vraiment envisager les combats les uns après les autres. Je crois que j'ai eu, eu, eu un super early. Mais si j'analyse bien le spot, j'ai eu un super early dans une méta qui n'est pas du tout favorable. C'est comme si vous avez un excellent deck aggro. Genre vous avez le meilleur deck aggro, mais... Tous vos adversaires, c'est uniquement des decks euh, paladin contrôle anti-aggro. Donc en fait, juste à un moment, ça peut pas matcher. quoi. Ça... Vous allez pas pouvoir faire grand-chose. Et pourtant, vous avez quelque chose d'excellent, voire bon peut-être pas d'incroyable, mais d'excellent. En vrai, hein. mon spot, il est excellent. Ouais, mon spot, il est excellent, mais... Waouh pas de poil. Mais je pense qu'il est pas du tout euh... méta ici. Après on choisit pas. Hein. Ok. Bon on va un taunt. Je pense pas. Franch trip est pas mal quand même. Je pense que je vais quand même partir sur... Euh... C'est cool. on va virer lui on peut virer ça aussi en moins que... ouais très bien un up mais nice c'est une sacrée armée que vous formez là On va prendre les pièces. Voilà, là, c'est pas mal. On a l'Hydro First qui va profiter du, du, du promo. Lui aussi, qui eux, qui scale quand même un peu. Prochain tour, on va... Bon, déjà, on va claquer un pouvoir. Comme ça, on a une taverne 6. Et ensuite, on va up et on va essayer d'aller chercher la ana, Nadina. Puis voilà, on va... maintenant. De toute façon, on, a, on est à 10 PV. On a vraiment plus le luxe de pouvoir essayer de jouer pirate ou une autre compo. Donc, on va entre guillemets forcer à fond cette compo qui est voilà je le répète pas du tout méta mais si on choisit trop en fait c'est là où on va vraiment faire des top 8 surtout avec un personnage comme ça encore si on a un personnage comme double crochet des personnages un peu tricky on peut choisir mais là on n'a pas un personnage tricky on a un personnage qui est assez grossier dans son okay, ça c'est sympa Salut Fichou, comment t'expliques qu'on on pu voir les cartes en survolant en tant que viewer Je trouve ça incroyable. Ah, c'est de la magie ça. Parce que je suis un grand magicien. Ha ah <rire> un peu tard, non Je pense que c'est un peu tard. On va dire ça et ça Non, je crois que c'est tard en vrai. Ça c'est une carte qui est bien si on a un setup avec Galewix. Si on a Bran Doré. Si on l'a en x2, si on est à 40, euh, si on est tour 7, 8. Enfin, vous voyez, il y a plein de setups où ça, ça va quand même être une bonne carte. Et là, dans ce setup-là, c'est moins fort que Théotard. Voilà je pense si faut... c'est pas le moment de... Là, je peux rentrer peut-être la Tarek à la place de cette Hydre qui est un peu faible maintenant. Oh, il y a le veilleur. peut donner Boubou. Ouais, mais il faut roll. Hein. Après, est-ce qu'on roll maintenant je vais, je vais perdre les pièces pour roll maintenant. Ok. En termes de scaling, en vrai, on peut pas mieux faire. Hein. Après, voilà. c'est On va se prendre du gros pirate et on va se prendre du poison. Mais si on trouve Nadina, en vrai, le poison on n'est peut-être pas si mal. Non, Kalego ce n'est pas un jouable dans cette méta. Mais encore une fois, il y a des conditions pour le jouer. Si tu veux le jouer euh, comme ça en 4-12, enfin pas Vanilla, mais en 4-12 avec quelques dragons. Un peu comme un comme une Nomi. Bah, C'est comme Nomi en, fait, en soi. Nomi, ce n'est pas une très bonne carte dans la méta. C'est une bonne carte avec certains personnages, dans certains setups. C'est une... En fait, c'est beaucoup, beaucoup moins fort qu'avant. Avant, on avait besoin de cartes pour créer. Maintenant, on n'a pas forcément besoin de cartes pour créer. Il y a les quêtes qui peuvent, euh, qui peuvent euh, prendre le, le dessus. Et c'est ça le truc. C'est qu'avant, bah, on avait Calegos, Bon, bah on était obligé de jouer avec Calegos parce que c'était une carte créatrice. Comme Nomile. Là, maintenant, euh, bon, bah, parfois, on a la quête qui, est, qui, suffit à, qui suffit à elle seule. Bon, là, pas ici, mais. C'est quoi la dernière qui est morte De bah, toute façon on a ça, deux et deux. Je sais pas. Bon. Dommage qu'on soit à 10 en vrai. Et je quoi sur votre Pas trop d'infos. Nadina en vrai je suis content. Hein. J'ai un setup hein, avec Nadina. Please. Please. Ouais, J'ai dit please en plus. Hein. <rire> bah, en vrai, je pense ça parce que je me suis dit si jamais je trouve un autre zap, ça me fait une autre découverte. Bon, pas là. Mais... Euh, ok. Engagez une de ces recrues. Ah, j'avais dit please. Hein. Prendre le Leroy. Après est-ce qu'on met Leroy first je pense qu'on va zap first into Leroy Ah là là. Ouais qu'elle pourrait pour être taverne 5. Après encore une fois. Hein, on on l'analyse par rapport aux quêtes. C'est vrai qu'elle manque un peu de puissance. Mais on est dans une méta quête. Et les cartes ont naturellement un peu moins de puissance dans cette méta. En fait les cartes qui ont de la puissance dans cette méta. C'est les cartes qui combattent directement avec les quêtes. C'est pour ça que Bran c'est une très bonne carte dans cette méta Parce que Bran ça fait des pièces Ça génère des pièces et le fait de générer des pièces Va Va fonctionner souvent avec les quêtes Parce qu'en général dans... avec une quête on a besoin de faire des achats Besoin de pièces ce genre de choses En vrai si on survit pas on aura fait une belle game Toki en tout cas Et si on survit bah c'est cool On fait notre top 4 On va survivre Ouais, y a moyen. Ça c'est un beau hit. Ok, nice. La bataille fait vraiment rage, donc. On a pas d'infos sur ce méchant. Ah non. Franchement, là, on va pas perdre de, on va pas perdre des achats ici. Bon, à part mounted. A part Mantid, on va pas perdre des achats. L'idée c'est quand même. Enfin perdre des pièces. L'idée c'est vraiment d'aller chercher Sliroy. Ce, ce Nadina. Ah oh, j'ai menti, pardon Bob. <rire> c'est sympa Bob mais. En fait j'ai menti. Après il y a ça aussi qu'on peut euh, prendre. Après il joue pirate. Est-ce qu'il joue pirate combo Il a perdu contre lui. Donc il a perdu contre de la stat. En fait il a perdu contre une. Euh... Contre une hydre. En vrai Zap c'est fort contre la euh, pirate combo. Il y a marqué trois pirates. C'est intéressant. Je pense qu'il vaut mieux virer Leroy. Ah, c'est pareil en vrai. Non, Leroy on peut le mettre à la toute fin. Ça tue n'importe quoi. Après, est-ce qu'on vire pas l'étrange trip Ah, je... je... C'est très exact, on peut gagner. Ça, c'est vraiment énorme. Ah, je sais pas. Ça marqué 3 pirates. Soit il est parti en lardeur et dans tous les cas, bon, bah, il a gagné le lobby. Parce que pirate, c'est la meilleure compo du jeu. Vu que t'as mana infinie, bah, t'as hum, héroïne dorée, baron doré et 5 créatures qui sont toujours au-dessus de l'adversaire. À part si ton adversaire joue également pirate. Après, dans ce cas-là, c'est juste une histoire de vitesse. Toi, il joue combo. et En même temps, il était parti pour combo avec ses deux Elisa. Et dans ce cas-là, Zap est vraiment une très bonne carte. Et le Leroy à la fin peut vraiment être intéressant aussi. Alors, je vais garder Leroy. J'ai confiance, je pense que je peux gagner ce combat. Bah après, s'il joue l'ardeur non mais. Ouais nice. Ouais, contre euh, zap c'est beaucoup trop fort contre ce archétype là et puis même ça, hein, ça c'est vraiment dur à passer. Hein. Parce que souvent à la fin il reste une créa un peu grosse et c'est pour ça que c'est bien de vous mettez le Leroy à la fin. Alors là il faut être sûr de soi hein, Parce que c'est vrai que je garde des vieux tranches trip Si par exemple vous considérez que l'adversaire va jouer big pirate bah, vous enlevez euh, tranche trip et vous mettez mounted hein. Donc là 27-29 C'est très beau ils sont, deux, ils sont deux fois Et ils ne s'améliorent Enfin ils sont toujours moins forts que vous vous Par contre les jouent de Murloc Donc là Désolé mais si on trouve Nadina on peut le gagner ce gars Eh, hein. hey. Man <rire> ah, je vois ce que vous voulez faire. Pas besoin de zap dans ce matchup. Je pense, hein. La du la veau. Ah sérieux, on a eu trois. Allez. Allez. Allez. Allez. un L'émetteur peut-être. Pas. Attends, mais il a fait égalité contre le mort. Après, c'est un mort frais. Ah non, c'était pas un mort frais. Hein. Ah si, c'était un mort frais. J'ai vu toutes les stessis du jeu sauf Nadina. C'est hein. Alors, on va dire qu'on a encore un coup. Et encore. Je suis le fléau des mers, la terreur des marins. Ah. On va mettre l'Heroï devant Pour casser une Une, euh, une Red Mounted. Et ensuite on va mettre directement la stat Parfois la stat on la décale un peu Mais là on est on n'a pas le luxe de faire cela On n'est pas assez homogène Donc on veut générer de la value avec Tarek En fait, en fait on veut que Tarek tape dans les noms poisons -po Mais je pense que je joue 0% Après on va voir on, on va quand même essayer de voir son board Si avec Nadina ça aurait, ça aurait pu bien se passer Oh, on aurait gagné avec Nadine. Après, ah, on est déjà devant. Nice. Nice. Pas dans le poison. Sous ma vie. Ah non, ça va. Ah, c'est bon. <rire> Vamos. Ok. assez strong la plus belle um, OK Je prendrais bien ça si je trouve une mounted. Une. Euh... Est-ce que ça peut faire égalité Il 25. Il y a 15. Je vais prendre l'aileron si je trouve amalgame. Une recrute, tant que vous le pouvez. Ok. Comment euh... mounted est meilleur que Leroy. Il a héroïne. Je pense pas. Dur à dire. Je pense pas. On garde lui. Ah, je pense c'est pas mal. Ah, je sais pas, c'est dur à dire parce qu'en vrai le gars il est à 15. Est-ce qu'on peut lui mettre 15 non, je pense qu'on va le virer Je pense qu'on va vraiment jouer sur ce combat Genre, c'est-à-dire, il faut gagner sur ce combat On va même mettre lui à la fin Ah quoi, qu'il peut avoir une hydro le gars il faire ça. Allez enfin, Il faut all là, je pense Parce que Nice Vamos ça Ok ça c'est strong Nice Pff, On l'a Elle était belle cette game hein. On a eu un peu de chance hein. On a passé un 45% à un moment On a C'était vraiment une game sur le fil Franchement cette game là on peut faire genre 6 ou 7 alors, on rage si on fait 6 ou 7 parce qu'on a quand même un départ qui est sympa. Mais on peut faire 6 ou 7, quoi. Et c'est là où le jeu, il est extrêmement exigeant et hyper difficile, en fait. C'est qu'il y a des games comme ça qui sont vraiment cool. Théoriquement, on est, on est au point. Vraiment, elle est méga propre, cette game en soi. Mais on peut quand même faire 6 ou 7 parce que on est dans un lobby, encore une fois, qui, qui nous va pas trop, quoi. Nous, on aime jouer contre les mechas, contre les uranes, contre les... Euh, contre les élémentaires, contre les trucs qui vont, qui vont faire du big. Qui vont faire du big ou alors qui vont faire de la résilience.